vous vous demandez comment faire pour gagner la confiance de mes meilleurs clients, pour vendre des produits ou services haut de gamme, eh bien, dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler 7 stratégies gagnantes et puissantes que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo pour gagner la confiance de vos clients dans la durée. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette approche puissante et ces conseils puissants que vous pourrez utiliser pour gagner la confiance de vos clients et les maintenir dans la durée en utilisant ici cette stratégies très précises et puissantes. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage de nombreuses stratégies et conseils et pour ne manquer aucun des prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le consulting, dans le conseil, dans le business de service et que vous avez des produits ou services qui changent vraiment la vie et le business de vos clients, ces stratégies vous sont puissantes et vous savez déjà maintenant que gagner la confiance est une chose qui est essentielle parce que oui, c'est vrai qu'on peut toujours tromper les gens sur un malentendu, on peut vendre comme ça sur un malentendu, on peut faire une promesse et ne pas la tenir une fois, mais on ne peut pas le faire dans la durée. Et si vous êtes en affaire aujourd'hui, c'est pour construire un business à long terme dans la durée. Et vous savez à quel point il est donc important et essentiel de pouvoir gagner la confiance de ses meilleurs clients. Et donc, les 7 stratégies que je vais vous partager ici seront très essentielles pour vous. Je vais ici, pour partager ces stratégies, parler de deux volets. Un volet qui est assez général, on va avoir une discussion qui est de grand public où nous allons dire les stratégies d'une façon très facile à comprendre, remplie de bon sens, qui paraît vraiment très simple. Et puis ensuite, le deuxième volet, je partagerai ces mêmes stratégies d'un point de vue un peu plus marketing, concret, comment vous pouvez l'appliquer concrètement aujourd'hui. Première stratégie, intéressez-vous à eux avec sincérité. Et oui, ça paraît basique, comme j'ai dit, une discussion remplie de bon sens. Intéressez-vous à eux, c'est la base de tout. Un peu comme dans une relation, si vous êtes par exemple en couple et que vous vous dites « Mais pourquoi ça ne va pas J'ai tout fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais est-ce que tu as pris simplement le temps de t'intéresser à ce que je voulais vraiment et réellement ?» On revient dans cette même base. Et avec vos clients, c'est une relation également, c'est une relation d'affaires, une relation. Et derrière le mot affaires, il y a le mot relation. C'est pour ça que vous devez comprendre ce principe de s'intéresser aux autres avec sincérité. Et maintenant, d'un point de vue marketing, comment est-ce qu'on peut traduire ça C'est une étude de marché. Vous devez pour cela faire une étude de marché pour découvrir justement, s'intéresser aux autres. Ça part déjà d'une intention. Et pour ça, j'ai créé d'autres vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je vous montre ici les stratégies pour faire des études de marché à profit. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou quelque part sur cette chaîne et les découvrir sereinement pour faire cette première étape. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est écoutez-les avec le désir de servir. Une fois que vous avez cette intention de s'intéresser aux autres, il est essentiel de les écouter. Parce que souvent on pense à sa phrase suivante, à se dire « je sais ce que l'autre pense donc je vais imaginer, je vais faire toutes mes hypothèses et je vais simplement répondre à sa place. » En réalité, l'écoute, la qualité de l'écoute va transformer la confiance parce que lorsque vous écoutez, les autres se sentent en confiance et ils vous se permettent ici de vous partager ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc quand vous développez cette capacité à écouter, vous augmentez la confiance. Et d'un point de vue plus marketing et précis, comment ça se traduit Une fois de plus là, c'est cette même étude de marché où on ajoute une dimension d'empathie. Cette empathie, l'empathie ce n'est pas euh, de dire je suis ok avec tout le monde, je suis d'accord avec tout le monde, toutes les opinions sont les mêmes que les miennes. Non, ce n'est pas ça. L'empathie, c'est d'être capable de voir ce que l'autre pense et ressent mais en se mettant à sa place. C'est de voir la vie avec ses lunettes, sa carte du monde, sa vision du monde. Il a peut-être une autre culture que vous. Il a peut-être d'autres filtres de vie que vous, d'autres expériences, d'autres accidents de parcours que vous. C'est d'être capable de voir les choses avec son regard. Et vous aurez des enseignements puissants parce que la stratégie numéro 3 ensuite, c'est d'être capable ensuite d'identifier ses désirs, ses peines et ses aspirations. De savoir finalement, en ayant écouté, avec attention, avec empathie, de savoir finalement c'est quoi qui cherche, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi que ce client, cette personne veut réaliser dans sa vie. Qu'est-ce qui le bloque quelles sont les douleurs, les difficultés, les blocages Et quand, une fois de plus, là, dans le niveau marketing plus concret, vous avez ce que j'appelle le personnage générateur gagnant. Le personnage, c'est le portrait robot de votre client. Vous devez à ce stade troisième, ce stratégie, cette troisième stratégie, dessiner le portrait robot idéal de votre client. Savoir ce qu'il veut vraiment, ce qu'il est, ce qu'il représente. Quelles sont les choses qui le motivent Quelles sont les choses qui le contrarient Quelles sont les choses pour lesquelles il crie oui haut et fort. Et quelles sont les choses pour lesquelles il crie haut et fort Non Et lorsque vous découvrez ce persona en termes de marketing, vous avez exactement identifié le portrait robot parfait de votre meilleur client, vous pouvez mieux le servir. Et passer à la stratégie numéro 4, c'est découvrir comment vous pourriez le servir. Quelle est la meilleure manière de le servir Parce que vous connaissez maintenant ses douleurs, ses peines, ses désirs. Vous l'avez écouté, vous avez de l'empathie, vous êtes intéressé à lui. Maintenant, comment pourriez-vous jouer un rôle important pour le servir Et là, il ne faut pas tomber dans le syndrome de l'imposteur et le complexe du succès en disant « moi je ne sais rien faire pour les autres, de quoi je suis capable et est-ce que ça va l'intéresser ?» Tout ça n'a aucune importance à ce stade. Ne passez pas tout sur vous placez tout selon votre client. Vous connaissez ses désirs, ses aspirations. Et maintenant, posez-vous la question à mon niveau, à votre niveau, qu'est-ce que je peux faire pour lui Qu'est-ce que je peux faire pour lui Et d'un point de vue plus marketing et concret, on traduit ça par un modèle de business. Quel est le modèle de business déjà que vous allez choisir pour pouvoir ici faire le pont entre ce qu'il désire et ce que vous pouvez lui apporter pour combler ce désir. Ce qui le bloque et ce que vous pouvez apporter pour combler ce blocage qu'il ressent dans sa vie ou de son business. Il y a ce modèle de business d'abord, vous pourriez dire moi je suis dans le business du service, moi je suis dans le business du coaching, de la prestation de service, moi je suis dans le business de la formation. Moi, je suis dans la conférence, moi, je suis auteur, moi, je suis dans tel business, dans tel business de SaaS par exemple, j'ai un logiciel qui peut combler ici ce désir, ce manque et apporter une vraie différence dans sa propre vie. Vous comprenez ici ce principe ici de trouver son modèle de business et toujours dans ce quatrième point, vous pouvez quand vous cherchez la meilleure manière de le servir, trouver un mécanisme. Quel est le mécanisme, le système que vous allez donc appliquer pour combler ce désir pour votre meilleur client. Et puis l'étape numéro 5, c'est de démontrer que vous pouvez vraiment l'aider. Et là, la démonstration, c'est comme on dit l'amour c'est bien, mais l'épreuve d'amour c'est encore mieux. Et là, c'est le moment où vous allez commencer à démontrer à votre meilleur client que vous avez une solution pour lui. Et rappelez-vous, la solution c'est n'est pas spécialement votre produit ou service déjà au départ. Tout d'abord, la solution c'est votre méthodologie, c'est votre système, votre mécanisme de transformation. Vous pouvez comme ça commencer ici à partager, si je viens d'un point de vue beaucoup plus concret et marketing, des contenus vous pouvez commencer à partager euh, des enseignements, des produits de transformation, vous partagez ici des démonstrations de ce que votre système peut faire pour les autres. Vous n'avez pas besoin de donner de, des échantillons courts en disant je ne donne rien, je ne partage rien. Non, soyez généreux dans vos contenus et surtout une chose qui est très importante c'est quand vous partagez du contenu, il faut toujours que votre contenu soit dans le bon contexte. Ne partagez pas de contenu pour partager du contenu mais un contenu qui est dans un contexte et le contexte c'est celui du système qui transforme la vie de vos clients. Je partagerai d'autres vidéos pour rentrer un peu plus en détail sur cette nuance qui est tellement importante. Et vous pouvez comme ça ici en interne ce qu'on fait par exemple, j'ai créé le concept de la VDS. C'est une vidéo de sensibilisation dans laquelle avec mes meilleurs clients, je construis ici une pièce de contenu centrale qui va non seulement créer de la vraie valeur ajoutée pour les autres et puis qui va faire également cette vraie démonstration que vous pouvez aider les autres. Et ensuite quand on a fait cette démonstration, point numéro 6, c'est très important pour vous. c'est développer votre confiance, cette fois-ci en vous, en votre capacité à aider votre meilleur client. Et pour ça, vous devez donc développer votre capacité pour croire en votre propre produit. Croire en votre propre produit parce que le premier client que vous devez convaincre, le premier client pour lequel vous devez travailler fort pour gagner la confiance, c'est vous-même. Vous êtes votre premier client. Et si vous développez, vous augmentez ce niveau de confiance sur votre capacité à servir vos clients. Ils le seront, ils le ressentiront et vous pourrez comme ça transmettre cette émotion positive. En tout cas, vous pourrez transmettre cette confiance et cette assurance sur le fait que votre mécanisme de transformation, que votre solution pourra vraiment aider la vie de vos meilleurs clients. Et enfin, septième point, septième stratégie et celle-là, elle est vraiment très très importante. C'est engagez-vous à honorer toujours les promesses que vous avez faites à vos meilleurs clients. Parce que rappelez-vous, on parle de gagner la confiance. Gagner la confiance et bien la maintenir dans la durée, c'est encore mieux. Ici, une fois que vous avez vendu, vous avez gagné cette confiance, honorez vos promesses. Et honorer les promesses, c'est « j'ai dit ça, je fais ça ». Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on peut très bien rentrer dans la facilité justement, de retourner dans une zone de confort où on a l'impression que tout fonctionne. Et donc, on commence à délaisser certaines parties pour rassurer-vous, rassurer les clients, apporter cette force à vos meilleurs clients. Et ça, de façon concrète, comment peut-on faire Simplement en restant aligné à qui on est, en étant simplement dans la loyauté. Je dis, je fais, j'accompagne. Bien évidemment, ne passez pas dans les extrêmes parce qu'il y a aussi des clients qui vont, malgré le fait que vous leur apportez Tiens, tout ce que vous désirez, tout ce que vous leur avez promis, décideront de faire autrement. Ils ont leur propre blocage. À partir du moment où ils vous autorisent à les aider, vous pourrez les aider encore davantage à faire sauter même ces blocages-là. Et puis s'ils ne vous autorisent pas, vous ne pourrez pas aller plus loin, bien sûr. Et votre objectif, c'est d'aider vraiment vos clients en honorant cette septième stratégie. Nous avons vu ensemble sept stratégies puissantes pour vous aider à gagner la confiance de vos meilleurs clients et vendre des produits ou services haut de gamme. La première des stratégies, c'était intéresser vous à eux, avec vraiment le cœur, avec sincérité. Ensuite, écouter avec le désir de servir. Et puis troisième, identifier les désirs et les troubles qu'ils ont dans leur vie. Et puis quatrième, y découvrir, la meilleure façon de pouvoir les aider et puis cinquième point, démontrer que vous pouvez réellement les aider en exposant, en faisant la démonstration que vous pouvez les aider. Et puis sixième point, augmenter votre niveau de confiance en votre capacité à pouvoir les aider vraiment en fait que votre solution est là et peut les aider. Et puis sixième, septième action pardon, c'est Engagez-vous, à honorez, à honorer la confiance qu'ils vous auront donnée et à respecter vos promesses. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business, entrepreneur, dans le business de la transformation ou sur le point de vous lancer et que vous voulez savoir comment faire en sorte d'attirer de nombreux clients, mais également de les maintenir dans la durée. Si vous suivez cette vidéo, je voudrais vous récompenser en vous invitant à une conférence en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons et que nos clients utilisent pour attirer de visiteurs, de parfaits inconnus et pour les transformer en clients haut de gamme en moins de 7 jours avec un système très simplifié qui permet de gagner la confiance et de la maintenir dans la durée. Votre invitation est offerte, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part de la description. Vous pourrez choisir un moment qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants, des documents qui vous permettront ici de pouvoir construire votre business, savoir où vous êtes et faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment avec le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Tout sera indiqué, cliquez ici sur le lien quelque part et vous pourrez donc en profiter pour le télécharger. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié, du temps que vous avez ici, passé avec moi à suivre cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce partage. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi en commentaire parmi ces 7 points, cette stratégie, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent et surtout que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous pour voir ensuite ici vous répondre et enrichir encore notre expérience et notre relation de la durée. Pas simplement pour gagner votre confiance, mais pour la maintenir aussi dans la durée. Merci infiniment pour votre attention. Partagez cette vidéo à d'autres entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Merci infiniment. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.